C'est ma division, c'est ma c'est c'est ma c'est c'est ma c'est c'est c'est c'est c'est c'est pas diviné, avant il n'y a m'en de diviné, il n'y a pas de diviné, pas de diviné, il qu'on pas de il n'y a pas il n'y pas il pas de pas de diviné, déjà les eh, eh, pas de mais pas de pensée, c'est fille même sous ta elle est c'est elle est assez, bloc veillez veillez, côté côté, ou à mettre des pions, ou à saisir, à l'autre, forme les awa ouais c'est pas celle qui manger, à te piéger. pas faire pour pas de mais Yo, swa dis pas on a parlé la Tout toute samedi c'est là ici yo veo, veo, veo, veo. yo yo yo yo pas dit pas pas dit pas pas pas c'est pas dit pas dit pas c'est pas dit pas pas pas pas je sais que vos amis ou pas pour vous de Vous êtes peut-être une question qui vous fait. Allez ça, devenez un fort témoin. téléphone, vous sapin, on vous avez parlé. Vous de la vous avez dit c'est pour l'amour. le avez dit que vous avez dit que vous avez dit que que Vite jeune, moi tu vous là, dans la vie, vous conduisez vos femmes, vous faites votre patrie, vous faites je vous vous vous c'est pas divin C'est si, c'est c'est pas La c'est easy, c'est